Prendre une, une dizaine de minutes pour, euh, pour échanger. Euh, euh, comme il y aura des témoignages euh, par la suite, peut-être euh, mettre l'accent dans vos questions sur, euh, sur les, les mécanismes explicatifs euh, et. Euh, sur, euh, sur les résultats, éventuellement, si vous avez des questions. Donc, euh, on va faire circuler des micros. Si vous voulez bien vous présenter pour commencer, et puis euh, indiquer euh, s'il y a une des trois personnes euh, à qui s'adresse en particulier votre question. La parole est à vous. Merci. Bonjour, Donc, je suis Karima Boudaoud, je suis maître de conférence à l'Université de Nice, Sophie Antipolis. Et j'avais une question pour Pascal par rapport au quatrième euh, profil en fait. Et je voulais savoir les, le pourcentage en fait, d'hommes et de femmes parce qu'effectivement entre le deuxième et le premier c'était très clair. Est-ce que pour le quatrième c'est aussi clair que les deux premiers, que les voilà, deuxième et troisième Merci. On peut peut-être répondre au, au fur et à mesure des questions Pour ce cas-là, du coup, il n'est pas question de parler de statistiques. On n'a pas euh, fait des entretiens, donc on peut pas, euh, je ne peux pas parler de statistiques. Statistique, en revanche, euh, la répartition est, est beaucoup plus équilibrée que pour les, euh, les trois premiers. Dans le cas des chercheurs engagés, on est dans la même situation que pour les distants, c'est-à-dire euh, euh, plutôt plus d'hommes malgré tout, mais beaucoup de femmes chez les engagés, et chez les distants, plutôt beaucoup de femmes, mais pas mal d'hommes malgré tout. Donc c'est une réponse pas du tout satisfaisante mais euh, et globalement ce sont les, les deux types mixtes mais la représentation à l'intérieur de chacun de ces types n'est euh, pas complètement équilibrée. Voilà. Oui, Bonjour, oui, euh, Isabelle Pianet, ingénieure de recherche au CNRS. Euh, C'était pour Anne euh, la question. Est-ce que vous avez, suite à vos enquêtes que vous avez faites auprès des, des élèves, enfin des étudiants, est-ce que vous leur avez fourni après le résultat de vos, de vos, enfin de vos recherches et quelles étaient leurs réactions voilà. Oui alors en fait j'en ai fait une expérience de terrain où euh, du coup en fait on a, on a testé, donc là ça avait un travail joint avec Arnaud Philippe, euh, on a testé deux messages qu'on voulait envoyer aux étudiants pour voir si on pouvait réduire ces écarts dans les évaluations. Et on a testé euh, donc en fait sur différents campus avec des groupes de contrôle etc. Mais en gros les deux messages c'était euh, le premier euh, en gros, voilà, c'est pas bien de discriminer. Maintenant que vous êtes en train de compléter vos évaluations, faites attention à ne pas discriminer. Donc un message très normatif. Le deuxième message qu'on a testé, c'est un message plus informatif. Alors il y avait toujours ce message de ce qui... En gros, faites attention à ne pas discriminer. Mais par ailleurs, on leur a envoyé le lien vers l'étude que je vous ai présentée en disant voilà, des étudiants à la même position que vous, dans la même place que vous, les années précédentes, ont discriminé. Donc en gros, maintenant, vous faites attention à ne pas le faire. Et ce qu'on trouve, alors bon, l'analyse est toujours en cours, mais ce qu'on trouve en gros, c'est que le, euh, le premier message qui est de dire de ne pas discriminer a au mieux pas d'effet, au pire un effet négatif de ce que ça renforce les discriminations. Le second message plus informatif a réduit les écarts pendant en gros enfin, une, enfin, une courte durée. Pendant une courte durée euh, mais sur le long terme, voilà, c'est incertain que, en fait, ça, que, les, que ces, ces discriminations ne reviennent pas. Alors l'une des raisons pour lesquelles à court terme les discriminations ont diminué, c'est euh, a priori parce que les étudiants ont parlé entre eux de l'étude et que euh, les groupes féministes sur les différents campus ont euh, pris un peu le sujet à bras-le-corps. Donc je pense que là du coup, euh, voilà, les étudiants se disent qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas discriminer. Mais cet effet semble avoir, être de court terme. Mais encore une fois, là on est toujours en train de, de développer cette analyse. Euh, est-ce qu'il fonctionne bien Oui. Bonjour. C'est bon. Oui. Euh, euh, ma question était aussi pour Anne Bourin. Euh, oui. En fait, euh, est-ce que vous avez observé des différences par rapport au groupe d'âge des étudiants Enfin, est-ce que les résultats changeaient euh, quand les étudiants étaient plus jeunes ou plus âgés alors, euh, pas dans mon étude, parce que là, du coup, c'était que des étudiants de première année, euh, parce que du coup, ils, avaient, ils suivaient tous les mêmes cours, donc on pouvait les comparer entre eux. En revanche, l'âge joue. En fait, il y, y, y a pas mal de facteurs qui jouent dans les évaluations des enseignements et ça peut se recouper avec le genre. Euh, les enseignements de première année obligatoires, les très grands cours sont souvent des cours qui sont moins bien évalués. Les cours les mieux évalués sont souvent des cours de plus petite taille et dans des niveaux plus élevés. Et surtout, ce sont des cours que les étudiants ont choisis. Donc ce sont des cours qui généralement génèrent des meilleures évaluations. Et je dis ça, c'est important parce que dans certaines institutions et certaines universités, la répartition des enseignements n'est pas forcément à la faveur des femmes, c'est-à-dire que justement les plus petits cours de niveau master voire doctorat euh, peuvent être enseignés plus par des hommes qui peuvent être plus seniors, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes professeurs, donc ils ont plus le choix de leurs cours, et, euh, et donc du coup ils sont avantagés. Ça c'est d'autres travaux qui ont, qui ont plutôt tendance à... à voilà. En tout cas, alors, ils n'ont pas fait directement sur le genre, mais ça se recoupe en tout cas. Bonjour, Amina Taleb, directrice scientifique Synchrotron Soleil. Ma question est pour Pascal. Euh, donc, vous avez parlé des quatre catégories de chercheurs. Est-ce que vous avez travaillé à, au, au, au pourcentage entre ces catégories suivant les disciplines Alors, je vais être embêté pour vous répondre parce que ce sont mes collègues qui ont fait ça. Par la suite, euh, de mémoire, du coup je vous raconte les résultats de mémoire. L'effet discipline qui était un effet euh, qui a toujours été regardé parce que c'était une hypothèse forte même euh, du FNRS qui finançait en partie l'étude de voir euh, un effet discipline et notamment dans le cas des sciences dures, par, je mets les mille guillemets qui sont nécessaires, euh, qui supposent une présence longue dans les laboratoires, de lancer des expériences parfois et de rester euh, vérifié la nuit, etc. Et en fait, l'effet discipline n'a jamais été euh, structurant, important, décisif, euh, dans, dans ce qui était nos préoccupations, dans euh, la manière de gérer euh, la, famille, la vie familiale et la vie professionnelle, etc. Ce n'était pas euh, un, un principe structurant, un facteur structurant. Euh, ce que je vous dis là, c'est donc de mémoire, et il faudrait que mes collègues soient là pour qu'ils aient la, la réponse, mais c'était toujours le premier facteur qui intervenait dans les attentes du FNRS, de dire euh, alors, montrez-nous un effet discipline, et en fait, il n'apparaissait jamais. Donc, moi, je suis Dominique Chandéry, physicienne également. J'avais une question aussi euh, qui vous concerne. Est-ce est que vous avez l'impression que dans le temps, par exemple, si on regarde par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans, il y a 20 ans, ce phénomène de, de difficulté des femmes à accepter de concilier vie professionnelle et vie familiale est quelque chose qui est de plus en plus difficile ou bien que ça a toujours existé ou au contraire qu'on a tendance à progresser alors J'aimerais bien que quelqu'un donne une réponse à cette question. <rire> en fait, c'est une question intéressante, mais il faudrait pouvoir euh, du coup, comparer avec des enquêtes. Euh, J'imagine que Catherine-Marie, qui, qui euh, de mémoire, a travaillé avec euh, Mme Jonas, a, aurait des choses à, à dire à ma place. Globalement, une hypothèse qu'on peut avancer, et là aussi, il faudrait pouvoir la vérifier, c'est la tension que produisent les nouvelles régulations du travail scientifique aujourd'hui, qui obligent à... Et justement, votre mou dit qu'elles existaient déjà, et bon, ce qu'on entend, ce qui se dit, c'est qu'elle se durcissent. Est-ce vrai Et si, si c'est vrai, est-ce que ça a une incidence sur euh, la capacité donc de se lancer dans une vie euh, familiale, etc. De fait, euh, de fait, la mobilité, par exemple, semble être devenue un facteur important, plus qu'hier. Voilà. Il euh, y a quand même des indicateurs sur lesquels on a des, des choses fiables, mais pour le reste, euh, c'est des recherches qu'il faudrait conduire. Enfin, moi, il y avait un autre point que je voulais. Donc, moi, j'ai. 65 ans, donc euh, je vois plutôt ce qui était loin. Et je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui une plus grande culpabilité des femmes pour euh, l'attention aux enfants à la vie personnelle qu'il y avait il y a 40 ans. Alors, votre question allait en ce sens, du coup. Euh, bon, ça, pour le coup, il faut se retourner vers les, les sociologues de la famille qui montrent l'importance prise par les, bah, une certaine, de, de nouvelles formes de normes de parentalité, en fait, qui insistent sur la coprésence prolongée et aussi sur l'enjeu de l'éducation qui devient donc une priorité absolue, qui devient quelque chose à enjeu, qui peut mal se faire. Et donc, toutes les, les, les femmes tiraillées qu'on a rencontrées et qui pouvaient parfois euh, vraiment se plaindre fortement pendant les entretiens disaient si j'éprouve des difficultés à élever mon enfant, c'est aussi parce que j'ai des standards qui sont très élevés. Et euh, que ces standards-là, on, euh, on, on me les transmet par la vie familiale ou parfois par la prise de distance que j'ai pris par rapport à mon milieu d'origine sociale. Donc, c'est... C'est une histoire de normes, effectivement. Alors, la culpabilité est-elle plus importante aujourd'hui qu'hier En tout cas, les tensions pour euh, que s'exprime une forme de culpabilité sont très fortes dans les magazines, dans les revues spécialisées, dans la place prise par euh, le discours psychologique, dans l'appréhension des phénomènes sociaux. Tout ça fait que, de fait, le rapport aux enfants devient quelque chose de très central. Et pas que pour les femmes, en fait, aussi pour les hommes, dans les, les gens qu'on a rencontrés. Mais la culpabilité, par exemple, du temps... C'est un travail qu'on peut faire à la maison, le travail du chercheur. Et euh, le fait de travailler à la maison, de pouvoir travailler à la maison, la culpabilité que cela produit sur euh, le fait de ne pas s'occuper en même temps du foyer, de la maison, etc., des enfants, par exemple, une, cette culpabilité, on l'a entendue que chez les femmes, jamais chez les hommes. Et c'est quelque chose que Gilles Jarty avait montré au sujet des enseignants du secondaire, par exemple, déjà. Ouais. Euh, si, si je peux me permettre, donc, toujours Aminataleb, sur le même sujet, pour poursuivre le... le quand vous avez parlé de, de, euh, du nouveau paysage, de, de la recherche et peut-être plus de tensions hein, euh, qui feraient que peut-être les femmes maintenant seraient encore soumises à plus de pression, il, là aussi il y a différents aspects. C'est-à-dire que dans ce nouveau paysage, il y a aussi des choses positives pour les femmes dans le sens où il y a peut-être euh, la possibilité de prendre plus d'initiatives avec des projets individuels. Euh, donc c'est vrai que le revers de la médaille, c'est l'individualisme à outrance, la starisation, le détariat, etc., etc., qui met de la pression sur les femmes, les hommes et tout le monde mais en même temps euh, elles sont moins sous la coupe du mandarin etc. Et certaines femmes nous avons vu, hein, euh, bon, moi j'étais DAS à l'Institut physique du CNRS avant, je m'occupais de ces questions là et il y a des femmes qui avaient témoigné en disant que oui, certes ce nouveau paysage de la recherche est plus demandant, il est plus euh, il pousse à, à l'individualisation mais en même temps il offre la possibilité de s'affirmer aux hommes et aux femmes en tant que jeunes par exemple en tant que, que euh, chercheurs hein, individuelle et certaines femmes avaient réussi à, à, à, à certaines femmes avaient réussi à, à, à, à, à finalement émerger euh, grâce grâce à ça.